Ichigo est enfin sorti de cette boule a emprisonné. Bienvenue sur cette review de l'épisode 7 du nouvel arc de Bleach et franchement cet épisode en vrai, il était plutôt calme, il était plutôt triste et tout. On voit Ichigo qui arrive et avant même qu'il arrive, déjà c'était foutu pour la Soul Society, pour la Soul Society. Puisqu'il Yamamoto, il a perdu son combat et carrément ça a perturbé tous les capitaines. Même on voyait Kyuraku il s'est pris plusieurs balles et tout parce qu'il pouvait pas concentrer, il pouvait pas se concentrer sur son combat. Même en plus tous, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus le Ryatsu de Yamamoto. Et en réalité, je sais pas s'il si est mort, je crois qu'il est mort. En vrai, c'est triste mais c'était obligé parce que quand même il fallait que cette guerre ait des conséquences etc. Mais et en plus ça fait qu'on la prend plus au sérieux. Et déjà en fait là, on, on la prend déjà au sérieux. En plus quand on voyait Byakuya qui était contre le mur là, plein de sang. Après il y a Ichigo qui était venu le voir. Et même cette scène, je trouvais qu'elle était trop triste. On voyait Byakuya qui disait, Ichigo, toi t'es un humain, t'as même pas à nous protéger. Et moi je suis un capitaine. Et je... en plus, il s'en voulait trop, même en plus l'autre fois, à l'épisode 6 ou 5, il s'excusait parce qu'il a pas pu il a pas pu gagner. Byakuya franchement, il me fait de la peine, la vérité. En plus, c'est la scène qu'on voyait tout le temps dans le trailer là. En plus, c'est la scène qu'on voyait dans le trailer là. Cette scène était tellement connue. Mais en plus, j'ai vu plein d'édits dessus et tout. Avec Byakuya qui fait... Soul Society ってくれ ça, franchement, c'était magnifique. La vérité, je trouvais que vraiment ça, ça ajoutait un truc en plus, tu vois. Mais En plus, les émotions de Ichigo, il, il a rien dit, mais on ressentait ce qu'il qu ressentait, tu vois. Et ce aussi, j'aime bien dans le Bleach, c'est que ça retranscrit ultra bien les différentes ambiances. Et là, par exemple, du coup, cet épisode qui était plutôt triste et tout, avec les OST et tout, je trouvais que c'était grave bien retranscrit. Et le problème, c'est que c'est trop bien retranscrit. Du coup, même moi, j'étais triste, frère. La vérité, c'était dommage. Je voyais Byakuya, il m'a fait de la peine. Je voyais Ichigo, pareil. On voyait, il était triste. Il est au dernier moment. Il y a Rukia qui a perdu son combat. Il y a Renji, pas Et d'ailleurs aussi un truc, Puisque tout le temps le blond, là je l'appelais le blond à la capuche et tout, je connaissais pas son nom. Et bah du coup Iwatch il est en train de parler avec lui, et en fait il s'appelle Ashwald. Enfin je vais pouvoir l'appeler par son nom, parce que tout le temps on disait le blond, le blond à la capuche. Maintenant je sais c'est Ashwald. J'ai l'impression en fait c'est le mec le plus proche de Iwatch. Y a pas, euh, je réfléchis mais en vrai il a pas plus proche. Et je pense que lui aussi il aura un rôle très important dans cette guerre. Et du coup après Ichigo qui est venu voir Iwatch, et il lui a dit est-ce que c'est toi le chef de nos ennemis Et en plus watch il se foutait de lui un peu, il disait hein ah, les ennemis mais c'est qui les ennemis de l'histoire, je sais pas quoi. Et d'ailleurs ce qui est bien aussi c'est que du coup cette guerre comme en plus, je l'avais dit au, à l'épisode 2, je crois, que les kunshi sont arrivés. Ça met beaucoup moins en avant le caractère manichéen que dans d'autres animés. Tu vois, il n'y a pas eux C'est les gentils, eux c'est les méchants. Alors, vu qu'on suit toujours les shinigami depuis le début et tout, et que les quinchis là ils sont en train de se venger, tu sais, ils sont présentés un peu comme les méchants, mais indirectement, tu vois. Mais en réalité, l'œuvre elle nous les présente pas comme les méchants. Et si on réfléchit, tu sais, on peut se faire notre opinion et se dire que eux c'est les gentils, eux c'est les mé méchants, même si en réalité il a pas de gentils ou de méchants, comme il a dit euh, Kajumaru, c'était une guerre, donc les deux causes elles sont justes. Mais du coup, Chigo carrément il s'est énervé parce que watch, il se fout de lui, et du coup, il, il, a, il a foncé, il a attaqué. L'animation était magnifique. On voyait les différents personnages, tu voyais les truc de couleur et tout c'était magnifique en plus il y avait tellement de compositing ça je, aussi je trouvais c'était trop beau après est-ce que c'était un peu abusé moi je sais pas moi quand même j'ai kiffé mais du coup après malheureusement Ichigo il s'est fait vaincre on voyait qu'en en plus il était allongé tu sais il y avait watch au dessus il allait le transpercer avec sa son épée t'sais, à la gorge et on voyait qu'il était toujours vivant il respirait encore et tout moi je me disais que, comment ça se fait sais peut-être qu'il s'est fait il s'est fait transpercé il est ultra blessé et tout mais au moins tu vois il est toujours en vie et là je vois le truc du blood j'ai pété un plomb la vérité j'ai une réaction frère parce que Ichigo c'est Quincy, ça c'est la plus grosse dinguerie que, que j'ai vu de tout de, de, de truc, frère. Je sais même pas. Eh, hey, j'en perds mes mots, la vérité. Je sais pas quoi dire, mais bref. C'est une grosse dinguerie. Ichigo, c'est un Quinchy, frère. Ça veut dire Ichigo, c'est un Quinchy. Shinigami, holo, humain, tout ce que, tout ce que tu veux, frère. C'est tout réuni, en fait. Ce mec, qui représente tout, la vérité. Et du coup, même lui, en fait, il en était pas conscient. Et ouais il avait expliqué que s'il a pu sortir de cette boule, enfin de cette cage de Killier de c'est est parce que c'est un Quinchy. Parce que seul un Quinchy ne peut pas être emprisonné. Il avait, il avait expliqué un truc par rapport aux particules. Le fait que quand il attaque, du coup, il y a les particules de la cage. Qu'ils reviennent, et après ça fait une explosion. Enfin bref, après du coup, Iwatch il l'a vaincu, il allait repartir. Et il, en fait, après il s'est relevé, il l'a attaqué. Donc là, en fait, ils ont dû partir. Vu que Aizen, il a manipulé la perception du temps de Iwatch. quand ils étaient dans le truc là, dans, le, dans la prison, quand ils sont en train de parler. Et en fait, c'est pour ça parce que je crois que les Quincy, ils peuvent pas rester élo trop éloignés du, du vent de rage trop longtemps. Donc en fait, ça aussi, je savais pas. Quand même, Iwatch tu sais, il a quand même ses faiblesses. Donc à mon avis, Ichigo, il va pouvoir en jouer. Et si il est stratégique, tu vois, il peut en profiter. Ah, mais je suis bête d'ailleurs, je parle, je parle, mais j'ai oublié que si en fait c'est un Quinchi c'est parce que c'était sa mère qui était Quinchi et donc son père il était Shinigami et ça me fait penser aussi à une théorie dans One Piece que la mère de le fils ce serait un dragon céleste mais bref c'est pas le sujet mais du coup ça m'a fait un peu penser à ça tu vois c'est un peu la même chose sais lui c'est le fils de deux nations qui sont complètement opposées et donc voilà moi je trouvais que c'était intéressant quand même ce, ce parallèle tu vois Et du coup aussi un truc d'ailleurs auquel je pensais c'est que là il manque encore des gens qui peuvent se battre tu vois parce que ils nous ont montré surtout les Quinchi qui sont en train de dominer et les différents Shinigami qui sont en train de perdre mais ils nous ont pas montré Shinji enfin si on l'a vu quand il a réagi à, à la mort Yamamoto, j'espère qu'il n'est pas mort par contre. Yamamoto, mais je pense que frère, il, il s'est fait décapiter à un moment. Faut qu'on arrête, je pense. Donc je me faut l'admettre, parce que j'ai pas envie de l'accepter, mais je sais qu'il est mort au fond, je sais, mais j'ai pas envie de l'accepter, tu vois, parce que je me suis attaché à lui pendant ses combats et tout, je me suis attaché à Yamamoto et j'ai pas envie qu'il soit mort, mais vas-y il faut l'accepter, il faut, il faut, il faut Yamamoto, voilà, il, il est mort, c'est triste. Mais du coup, je disais, il y a différents Shinigami qui, eux, ça se voit, ils ont encore de la force, ils peuvent encore combattre et ils sont puissants, c'est par exemple, je sais pas, Kisuke, Shinji, euh, Nel, vous voyez la petite Nel, la, la petite morveuse là et bah, elle, elle, elle peut encore se transformer, tu vois. En plus, j'avais vu des gens qui disaient que ça pouvait être elle qui a tué Kilgay. C'est possible, en réalité. Ça, j'y avais pas pensé, mais c'est possible. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a encore, tu vois, de l'espoir. Et si s'allient je pense qu'ils vont pouvoir vaincre Enfin, ils vont forcément pouvoir le vaincre. En vrai, je sais pas. En réfléchissant. Si, quand même, parce que c'est un shonen, Nikitsu tout ça. Donc, c'est forcément eux qui vont gagner. Mais... Je sais pas en vrai, en vrai à voir, je sais pas comment attendre pour la suite, mais je pense que du coup, on va aller voir, tu sais, Shinji, Kisuke, Nel, Ichigo, qui vont essayer de, de mettre en place une stratégie vu que les Quinchi sont repartis ou au match retour, <rire> comme France-Espagne, au match retour comme ça, ils leur mettent leur raclée et au moins ils essayent de se venger, tu vois. En réalité, c'est même pas une question de se venger, c'est une question de protéger la Soul Society parce que là, frérot, ils sont en train de tuer des, des Shinigami par milliers, mais en plus, ils sont dangereux pour le pour le monde en général, quoi, comme on avait expliqué par rapport au fait que eux, ils tuent les Quinchi et ils envoient pas. Le rame vers la Soul Society. Soul society. Et du coup, ça fait un déséquilibre, mais bref. Donc là, clairement, il faut ils, ils sont obligés de faire en sorte de, de trouver une stratégie pour que la prochaine fois, tu vois, au match retour, ils les battent. Et ça, du coup, ce serait intéressant. Et là, franchement, cet épisode, vraiment, il m'a brisé. La vérité, je suis achevé. Mais j'ai remarqué en plus, ça jongle un peu, tu sais. Des fois, on, on nous présente les, les Shinigami comme en train de gagner. Des fois, c'est les tu sais, Ça jongle un peu. Mais de l'autre côté, tu sais, il faut briser la boucle pour surprendre. Et peut-être qu'on sera surpris. Eh, je dis n'importe quoi. Bref. En tout cas, juste ici, je propose, du coup, ma de l'épisode 8 c'est les Shinigami qui sont en position de force et qui reviennent et du coup voilà souhaite un bon visionnage et à tout de suite